Hello ma Disney Army, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un blind test. Et oui, c'est le troisième fait sur ma chaîne. Plusieurs d'entre vous m'ont fait des blind tests, mais bon comme j'essaye de les espacer sur la chaîne, bah forcément ça prend un petit peu plus de temps. Donc sachez que je ne vous oublie pas ceux qui m'ont fait des blind tests qui ne sont pas encore passés. Aujourd'hui, on va faire le blind test de Soy Vampire Swan, qui est une abonnée qui me suit depuis assez longtemps sur ma chaîne. Donc je te fais un gros bisou et je te remercie pour ce blind test. C'est parti Il me semble que c'est Peter.2 cette chanson. Elle m'a mis les réponses à la suite, donc effectivement c'est bien Peter Peter.2, donc première bonne réponse. Suite. Ah bah ça c'est facile, c'est Mulan. Je le sais, cette vie n'est pas pour moi. C'est Réflexion donc c'est un des moments que j'adore dans Mulan. Troisième chanson. Je me demande si c'est pas le roi lion mais je suis pas sûre à 100% donc on va découvrir ça tout de suite. Les grands esprits de frères des ours, première grosse gamelle, bravo Aurore, bon, ça fait déjà deux bonnes réponses et une mauvaise. Quatrième réponse Qu'est-ce que c'est que ça Aucune idée de ce que c'est ça, je sais pas ce que c'est. Donc la quatrième grand mystère. Le rapport du matin, le royaume. lion. Oh la honte. Cette chanson ne dit rien. C'est pas dans le premier royaume, ça, si. Ça c'est argent. J'aime bien cette chanson. En plus on l'entend pas souvent. Le jazz de la jungle. Ça c'est Hercule. Superstar. Superstar. Une étoile aînée. Oui je suis désolée, Alors, je connais pas les noms des chansons, enfin pas tout le temps mais en tout cas je connais à peu près les films. Hey, ha, hey, ha. Alors ça c'est la chanson d'introduction de Pocahontas et c'est drôle parce que je l'ai écoutée aujourd'hui en la cherchant donc je connais le titre, c'est Au son calme des Tam Tam. This is Halloween, c'est la chanson de l'étrange Noël de Monsieur Jackson normalement. C'est une chanson que j'adore écouter sur Disneyland Paris, je n'ai jamais vu l'étrange Noël de m'a pris. C'est la chanson de réponse avec la fleur. La cantation de la guérison. Alors ça je crois que c'est la chanson de Mama Audi dans La princesse et la grenouille. C'est ça. Cause encore de La princesse et la grenouille. Je connais pas. C'est quoi Soleil brûlant de rebelle. Oh la honte. Bah non, j'aurais pas reconnu. Alors ça j'adore cette chanson, c'est les fallout Boys. Et c'est la chanson des nouveau héros, Immortals, qui est extra. Ça c'est ta story. Je suis ton ami je crois, non Et bizarre. J'adore cette chanson. Et raté. <rire> je voulais chanter. Étrange. Bazar. Bizarre. Oh comme ça c'est bizarre. Voilà, comme ça j'ai fait. Je suis contente. Et c'est quoi la prochaine? Ça c'est le moment de de Mulan quand elle se chlaque les cheveux. Mulan transformation, voilà. Ne de moi C'est la chanson de la petite sirène 2 avec Mélodie. J'adore cette chanson pas. Je dirais la, les, les clochettes mais je pense pas. Oser s'est rêver Cendrillon 2. Il va falloir que je le revoie celui-là. Alors la suite est sur les films Disney. Bon bah est-ce que je vais me prendre un râteau je pense. Hein. Ça commence bien. I don't know. Teen Beach Movie. Ah ça c'est High School Musical. C'est lequel Je vais essayer de trouver le chiffre. J'ai un doute. Je suis presque sûr que c'est pas le troisième. En plus, je déteste Vanessa de j'étais jalouse d'elle quand j'étais petite parce que j'étais amoureuse de Zach et Efron. Ah, j'ai pas vu la réponse, reviens là. You are... le 2. Au moins, c'était pas le 3, j'avais raison. Alice au pays des merveilles, le thème du premier. J'aime bien cette chanson aussi. C'était quoi Dissonance, ouais, j'ai toujours pas vu le film, il faut vraiment que je le regarde parce que j'ai vraiment envie de le voir en plus, mais à chaque fois qu'il passe à la télé, bah, il passe quand je regarde pas, mais il va vraiment falloir que je le regarde ce film. J'entends rien, vous voyez, hein, je fais pas semblant. Ah mais j'ai pas... <rire> j'ai pas appuyé sur play, enfin, je risquais pas d'entendre. Hein. Je sais pas. Ah c'est pas il était une fois Ah bah non, le magicien d'os. Oh tu m'as laissé un petit message, j'espère que ça t'a plu, plein de bisous, bah oui écoute j'ai adoré ce blind test, je vous mettrai mon résultat en dessous parce que j'avoue que j'ai pas compté les points, j'ai plus de la moitié des bonnes réponses en tout cas, mais euh, c'est pas parfait hein, clairement. Merci pour ce quiz, c'était très sympa, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos propres résultats, je suis curieuse de voir ça comme d'habitude, de voir si vous avez fait mieux ou beaucoup moins bien que moi. Et en attendant une prochaine vidéo, celle de demain, prenez soin de vous ma Army je vous aime, bisous bisous bisous. Elle <inaudible> <inaudible> <inaudible>